Tous les odieux Sont l'œuvre des hommes Tu es le seul vrai Dieu Nul n'est comme toi Jésus, tous les odieux Sont l'œuvre d'aimer des hommes Tu es le seul vrai Dieu Nul n'est comme toi. Tous les odieux sont l'œuvre d'aimer des hommes. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Oh, oh, tous les odieux sans l'œuvre d'aimer des hommes Tu es le seul vrai Dieu Nul n'est comme toi Je dis tous les Dieu. Sans l'œuvre d'aimer des hommes Tu es le seul vrai Dieu Père nul n'est comme toi Oh, tous les autres là, sont tous des faibles. Tu es le seul fond, et nul n'est comme toi. Oh, tous les odieux sont l'œuvre d'aimer des hommes. Toi, tu es le seul vrai Dieu. Et nul n'est comme toi. Jésus, tous les odieux sont l'œuvre des mains des hommes. Toi, tu es le seul vrai Dieu. Père, nul n'est comme toi. Oh, tous les odieux sont l'œuvre des mains des hommes. Tu es le seul vrai Dieu, Nul n'est comme toi, Oh, tous les odieux sont le des mains des hommes, Tu es le seul vrai Dieu, Nul n'est comme toi, Jéhovah. Tu es élevé. En cette soirée, tu es élevé. Dans ma vie, tu es élevé. Dans ma famille, tu es élevé. Dans tout l'univers, tu es élevé. Oh, oh, oh. tu es élevé. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, Papa Yahweh, tu es élevé, Agneau de Dieu, tu es élevé, le Dieu tout-puissant, tu es élevé, le Dieu omniscient. Tu es élevé, le roi des rois, tu es élevé, la main cachée, oh tu es, élevé, Jéhovah, ici tu es élevé, oh, oh, oh tu es élevé, Papa Yahweh, tu es élevé, Papa Yahweh, tu es élevé. Élevé, ancien des jours, tu as élevé, le Dieu tout-puissant, tu es élevé, tu es élevé, oh, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, oh, tu es élevé, tu es élevé, tu as élevé, tu es élevé, allez. Alléluia tu as élevé Alléluia tu es élevé Oh alléluia tu es élevé Alléluia tu es élevé Oh alléluia tu as élevé Alléluia tu es élevé toi qui fais des produits, tu es élevé. Toi qui fais des veilles tu es élevé. Toi qui nous a gardés, tu es élevé. Toi qui me protèges, tu es élevé. Papa Yahweh, tu es élevé. Agneau de Dieu, tu es élevé. Au oh, roi des rois. Tu es élevé. Tu es élevé. Ce soir, Père éternel, Dieu des amis, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit élevé. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté. Notre avocat, notre dévo défenseur. Que ton nom soit célébré ce soir, que ton nom soit élevé, que ton nom soit honoré. Merci pour ta fidélité, merci pour cette soirée, merci pour cette grâce que tu nous accordes encore, de pouvoir nous approcher du trône de la grâce qui est Jésus. Merci pour ta fidélité, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié en ce soir. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour le sang de Jésus ton fils, qui a coulé sous la croix de Gorota pour moi. Béni soit ton Seigneur. Merci, merci pour ton sang. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci, Père éternel, mon Dieu. En ton nom, Seigneur, nous sommes là. Tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, oh, nous sommes là. Tous réunis devant toi. Nous voulons te rendre honneur, nous voulons te rendre gloire. En ton nom, Seigneur, oh, nous sommes là. Tous réunis devant toi, Jésus. En ton nom, Seigneur. Nous sommes là, tous réunis devant toi. Oh, nous sommes là, nous voulons plus de toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant le trône de grâce. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant Toi. En ton nom, Saint-Esprit, oui, nous sommes là, tous réunis devant le trône de grâce. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, oui, tous réunis. Devant toi, honneur au Père, honneur au Fils de Dieu, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Jésus Je suis là En ta présence Pour t'honorer Je veux t'honorer, toi et toi seul En ton nom, Jésus Je suis là En ta présence pour t'honorer, je suis là pour t'honorer ce soir. Je suis là pour te toucher ce soir. Je suis là pour faire des éloges ce soir. Je suis là pour dire combien de fois tu comptes pour moi. Je suis là ce soir pour t'honorer. Je suis là ce soir pour te dire merci pour la vie de ma famille, pour mon père, pour ma mère. Je suis là ce soir pour bénir ton nom. Oh, oh, oh. oh jusqu'ici tu m'as secouru, et bénézé. Oh, jusqu'ici, tu n'as cessé de m'aider, et, et, et Oh, jusqu'ici, tu n'as cessé de me bénir. Eh oh jusqu'ici depuis janvier jusqu'en novembre tu n'as pas cessé de me faire grâce eh bénisse laisse-moi chanter ta grâce laisse-moi t'être reconnaissant jusqu'ici tu n'as pas cessé de me secourir Et Ebenezer, Ebenezer, oh, Ebenezer, oh, Ebenize, to the Ebenezer, Ebenezer. Oh, jusqu'ici, tu m'as secouru. Et jusqu'ici, tu n'as pas cessé de me faire miséricorde. Et bénézède, ta grâce m'a pris tel que je suis jusqu'ici. Eh tu m'as aimé le premier, tu m'as fait miséricorde, tu m'as aimé, tu m'as aimé, eh Benêzer, eh Malgré qu'il a eu, il, il y a eu des difficultés. Malgré qu'il y avait la fournaise, malgré qu'il y avait les difficultés, malgré qu'il y avait la douleur, tu ne m'as pas laissé. Tu, as, tu étais avec moi dans cette douleur, comme lorsque tu es descendu dans la fournaise, Adam. Tu étais avec Shadrach, tu étais avec Abel, tu étais avec Daniel. Et depuis janvier jusqu'en novembre, tu n'as cessé de me faire grâce. Tu n'as cessé de faire grâce à l'adoratrice, le pasteur Béatrice. Tu n'as cessé de faire grâce à l'adoratrice do Destiny Way. Tu n'as cessé de faire grâce à Maman Zamblé. Tu n'as cessé de faire grâce à tout, tous les adorateurs sur cette plateforme. Et ce soir, nous voulons marquer une pause. Et compter tes bienfaits ce soir. Nous voulons te rendre toute la gloire. En ce samedi, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta, pour, pour ta fidélité. Merci car tu es resté avec nous dans ces moments d'épreuve. Tu aurais pu nous abandonner, mais tu es descendu avec nous dans, les, dans, dans la douleur. Tu es descendu avec nous dans, dans, dans les épreuves. Tu, nous, tu ne nous as pas laissé seuls oh, dans ces douleurs-là, dans ces épreuves. Oh. Raison pour laquelle ce soir nous disons, Épéneser, jusqu'ici tu m'as secouru. Merci. Je marque une pause en ce soir pour te dire merci. Merci parce que tu n'as pas permis que, que, que, je me retrouve dans la tombe en ce soir. Tu n'as pas permis, éternel, que, que, que que, le, le, et que, que, je me retrouve dans la désolation. Mais tu as voulu que je reste en vie ce soir pour t'offrir des actions de grâce. Jusqu'ici, tu m'as secouru et bénézé. Allons, entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour de l'enfant que tu as racheté. Je prendrai ces faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Allons dans mon cœur. Oh, tu as tellement fait. Est-ce qu'un adorateur, une adoratrice peut marquer une pause en ce soir et compter les bienfaits de l'éternel de janvier jusqu'en novembre Nous sommes aujourd'hui le 6. Est-ce que quelqu'un peut compter les bienfaits de l'éternel Est-ce que quelqu'un peut laisser son cœur exprimer l'amour qu'il ressent Envers l'éternel, notre Dieu. Allons, entends mon cœur. Mon esprit qui te loue ce soir. Entends ce chant d'amour. Oh, oh, oh. De l'enfant que tu as racheté. De l'enfant que tu as enlevé dans la boue. De l'enfant que tu as enlevé de la malédiction, De l'enfant que tu as présenté de tout danger je prendrai ces faibles mots du dictionnaire pour te dire quel Dieu merveilleux tu es pour te dire qu'un Dieu extraordinaire tu es pour te dire qu'un Dieu les bochants tayana balabaye pour te dire qu'un Dieu formidable tu es les bochants yada balabaye tu es formidable tu es agréable, laisse-moi adorer ce soir, laisse-moi Je prendrai ces faibles mots pour te dire qu'un Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Allons dans mon cœur. Je ne pourrai pas te dire tout mon. monde. Mon amour, alors, entends mon cœur, je te laisse entendre mon cœur ce soir. Je te laisse entendre mon cœur qui s'exprime devant le trône de grâce. Je te laisse écouter le chant de ce cœur qui bat pour toi. Si tu n'étais pas là, où serais-je ce soir? Si ta grâce ne m'avait pas touché, où serai-je en ce soir? Alléluia, entends mon cœur, entends mon cœur, entends mon cœur, entends mon cœur, Jésus, entends mon cœur, entends mon cœur, mon cœur qui crie victoire, mon cœur qui crie reconnaissance, mon cœur qui crie liberté. Mon ami, reconnaissance, entends mon cœur ce soir Entends mon cœur ce soir, Jésus Entends mon cœur, je me réponds devant ton trône Je prends ces faibles mots, du dictionnaire rousse Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es ces mots sont trop petits pour t'adorer, mais entends mon cœur, entends mon cœur, c'est toi qui as crié mon cœur, tes mains m'ont crié, tes mains ont crié tout mon être, tes mains ont crié mon cœur, tes mains ont crié mon esprit, tu connais ce qui est au-dedans de moi. Pourquoi je te dis entends mon cœur Les paroles ne suffisent pas. En mon cœur oh, oh, oh, oh, oh Je prends ces faibles mots pour te dire quel Dieu formidable tu es. Je ne pourrais pas, même si j'avais toute l'éternité, je ne pourrais pas te dire combien. Combien de fois tu es précieux à mes yeux Combien de fois tu comptes Allons, entends mon cœur. Entends mon cœur ce soir. Entends mon cœur ce soir. Je me réponds devant ta face. Tu as tellement fait pour moi. Entends mon cœur. Oh je t'ai poussé tout droit dans l'abîme, mais tu es descendu dans ta gloire, Jésus. Tu m'as arraché du feu, Adam. Voilà pourquoi je dis, entends mon cœur ce soir. Je t'ai accusé par l'accusateur, le diable, tu es descendu en tant que grand frère, en tant que mon avocat, tu m'as défendu, si je suis à ce stade, c'est grâce à toi, entends mon cœur, entends mon cœur, Jésus, entends mon cœur. Oh, entends mon cœur, je ne sais quoi te dire, mais entends mon cœur. Tu connais combien de reconnaissance pour à mon cœur. Entends mon cœur, entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pour faire couler. Si j'avais l'éternité. Je ne pourrai pas l'exprimer Mais dans les battements de mon cœur Tu entendras toujours Merci pour la vie Pour la vérité Et pour le chemin C'est tout comme la pluie les mots pouvaient couler. Même si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, Jésus, tu entendras toujours « Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. » Alors entends mon cœur, oh, oh, oh, oh, mon esprit qui te loue, qui te loue, qui t'adore Entends ce chant d'amour, oh, de enfant que tu as délivré de la malédiction. Je prendrai ces faibles mots. Pour te dire quel Dieu m'éveille, tu es. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Je ne finirai pas. Une heure ne suffit pas pour te dire quel Dieu m'éveille, tu es. Oh, il ne suffit pas pour te dire qu'un Dieu admirable tu es Oui, ne suffit pas pour te dire qu'un Dieu merveilleux tu es Oui, une journée ne suffit pas pour t'admirer Jésus Allons, entends mon cœur Le matin, entends mon cœur À midi, entends mon cœur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 je veux que tu laisses ton cœur parler à la place de ta bouche. Ce soir, repasse en ton cœur tout ce que l'Éternel a fait. Ce soir, repasse en ton cœur les bienfaits de l'Éternel. Ce soir, compte les merveilles de l'Éternel. Ce soir, rappelle-toi de tout ce qu'il a fait pour toi. Dis-toi, mm, Seigneur, si tu n'étais pas là à ce moment-là, ce n'était pas bon pour moi. Si tu n'étais pas dans ma vie, où serais-je présentement Mais je te dis merci parce que tu étais tout près de moi. Même lorsque je traversais des moments difficiles, tu étais là. Lorsque c'était dur, tu étais avec moi. Ce soir, les mots ne suffiront pas. Mais ce soir, entends mon cœur. Entends mon cœur. Entends mon cœur ce soir. Entends mon cœur ce soir. Entends mon cœur ce soir, Seigneur. Entends mon cœur ce soir. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout puissant, le roi, compatissant. Toi que le ciel révèle, que la terre préfère, et tout l'univers te vénère. Et Shaddai, le Dieu sans faille, je te dois ma délivrance, tu es ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses espoirs, en lui je crois. Je trouve une place devant ta face, et chalasse, tu trouves ta demeure dans mon cœur. Laisse-moi te crier un chant d'amour. Oh, oh, oh, restons ensemble pour toujours. Oh, tendre paix. Laisse-moi te crier un chant d'amour. Hey, hey, hey.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 Je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'adore, c'est ce que je suis venu te dire ce soir, je suis venu t'exprimer cet amour qui est si profond, je t'aime, je t'aime, je t'adore, oh oh oh oh, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Tu contrôles tout ce qui me frôle, et le de devant tes yeux, je suis précieux. Car je vaux le prix de mon salut la vie, de Jésus-Christ, mon seul ami. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma joie. Mais l'ombre de tes mains sur mon chemin vient rassurer mes lendemain. Je trouve une place devant ta face eh tu trouves ta demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh, Eh Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Yeah. Restons ensemble pour toujours. Tu as mes feux, oreilles de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. Dans les mauvais jours et devant tous mes persécuteurs. En toi je me confie et quand je crie, Echadai tu me réponds. Elishama tu me réponds. Adonai tu, tu me réponds. Dieu de l'univers tu me réponds. Mon Créateur tu me réponds. Ma solution, tu me réponds. Lorsqu'on m'attaque, c'est toi qui me défends. Tu es le meilleur grand frère. Quand je crie Jésus-Christ, lorsqu'on me poursuit dans les rêves, toi tu me défends. Quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu admirable tu es. Quel Dieu formidable tu es. Quel Dieu extraordinaire tu es Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh, oh. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oui, je t'aime, je t'aime. Je t'adore, je oh t'aime, oh je oh t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'adore, oh, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Là où tous les hommes nous avaient abandonnés. Lui, il est resté fidèle. Lorsque nous avons eu besoin de conseils. Il était là, il est resté fidèle. Lorsque tous les hommes nous ont laissés. Lui, il est resté fidèle. Dans les moments difficiles. Même lorsque... Nous sommes tombés dans le péché. Il est resté fidèle dans sa manière de nous aimer. Quel Dieu merveilleux nous servons. Quel Dieu admirable nous servons. Nous servons le Dieu de miracle, le Dieu compatissant. Le Dieu de David, l'ami fidèle de tous les temps. Quand je t'ai rencontré. Tu m'as donné ta paix. Tu es un ami qui n'abandonne pas. Mon âme lourde, ton précieux nom. Jésus, tu es l'ami fidèle. Je peux le dire encore et encore. Je le rédirai encore et encore. Quand je t'ai rencontré, tu as bouleversé ma vie. Tu es un ami qui ne m'a jamais déçu. Mon âme loue ce soir ton précieux Non, Car Jésus, tu es l'ami fidèle. Jésus, tu es le seul ami. Tu es le meilleur ami. Je m'inquiète de rien, car tu es. avec moi Jésus, tu es l'ami fidèle. Quand je t'ai rencontré, tu m'as donné ta paix. Tu es un ami qui n'abandonne pas. Oui, mon âme loue. Ton précieux nom. Jésus, tu es l'ami fidèle. Jésus, tu es le seul ami.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 Tu as un ami qui n'abandonne pas Mon âme célèbre, ton précieux nom Jésus, tu es l'ami fidèle Reçois ma reconnaissance Reçois ma recon naissance reçoit Ma recon naissance reçoit Ma reconnaissance, naissance Jésus mon grand frère reçoit Ma reconnaissance reçoit. Ma reconnaissance reçoit. Ma reconnaissance reçoit. Ma reconnaissance reçoit. Ma reconnaissance au calvaire. Jésus, tu es mort pour moi. C'est là j'ai trouvé la vie reçoit. Ma reconnaissance reçoit. Ma naissance car au oh Jésus, tu es mort pour moi C'est là que j'ai trouvé la vie Au Galvain, tu es mort pour moi C'est là que j'ai trouvé la paix Au Galvain, Jésus, tu es mort pour moi C'est là, oh là, oh là que mes ennemis ont pris la fuite Reçoit Ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance. Attaché à la croix pour moi, tu as été attaché. À la croix pour moi, tu as pris mes péchés, tu t'es dépouillé pour moi, reçois ma reconnaissance, est-ce qu'un adorateur peut dire « Seigneur, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance ». Ma reconnaissance n'est pas pour un homme. Mais ma reconnaissance est à toi et à toi seul. À toi seul ma reconnaissance. À toi seul ma reconnaissance. Si tu n'étais pas là, que serais où, où serais-je aujourd'hui? Ma vie n'aurait pas de sens. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois. Ma reconnaissance, naissance Agirait dans un monde du effroi Sans savoir que par amour pour moi Tu t'étais donné sur la croix À Golgotha moi, j'irai dans un monde du et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus, tu t'es donné sur la croix, Agon, eh c'est là que tu as fait tomber mes fados, c'est là que mes fados sont tombés. C'est la que tu m'as tout donné. À Golgotha. C'est là que mes fadeaux sont tombés. oh. C'est la que Jésus m'a tout donné. Yeah. Le bonheur, la paix, la liberté. À Golgotha. C'est là que... C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné le pardon, la paix, la liberté. Agon, C'est là que, c'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. A Golgotha, c'est là que... C'est là que mes fades sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Oh, le pardon, la paix, la liberté à C'est là que tes fados sont tombés. C'est là que Jésus t'a tout donné. Le bonheur appelle la, la Liberté Ce soir, je voudrais dire, j'aimerais dire à un adorateur, une adoratrice Quel que soit ce qui arrivera désormais Prends la résolution De dévancer Les épreuves, les difficultés par la louange Quel que soit ce qui se passe Quelle que soit la situation que tu traverses Prends la décision de louer le Seigneur quelle que soit la tristesse que tu traverses, prends la décision de louer le Seigneur. Paul et Silas, la Bible dit que et après les avoir battus, on les jetait en prison. Mais imaginons Paul et Silas, des gens qu'ils ont frappés. Peut-être ils, ils, ils, ont, ils ont même blessé Paul et Silas. Malgré la douleur, malgré cette souffrance-là, Paul et Silas ont dit... On ne va pas s'inquiéter. On ne va pas chercher un secours. On ne va pas dire non. Quelqu'un, on connaît quelqu'un qui est dans l'armée. On connaît quelqu'un, quelqu'un qui est dans cette brigade-là. On connaît, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est dans cette prison-là, qui va nous aider. Ils ont dit non. Cette heure-là est pour louer le Seigneur. Donc, je me dis que Paul et Silas, ils avaient l'habitude de louer le Seigneur sûrement à cette même heure-là. Et le diable a envoyé les difficultés à cette même heure-là. Bible dit que vers le milieu de la nuit, le diable pensait qu'il s'est dit que comme il y, la, il y a la souffrance, comme il y a la douleur, comme il y a la persécution, sûrement à minuit-là, ils ne vont pas louer le Seigneur. Sûrement à l'heure où ils ont l'habitude de louer le Seigneur, ils ne vont pas louer le Seigneur parce qu'il y a l'inquiétude, parce qu'il y a le manque de travail, parce qu'il y a la douleur, parce qu'il y a le rejet, parce qu'il y a les moqueries. Mais Paul et Silas ont dit « Non, nous allons commencer par la louange, nous allons louer l'Éternel, quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, nous allons louer l'Éternel. » Alors je voudrais en ce soir qu'on fasse comme Paul et Silas, parce que nous avons vu des, les résultats. Lorsque Paul et Silas, a, il a mis de côté sa douleur, il a mis de côté sa souffrance, il a dit « C'est le Seigneur ou rien. » Nous avons vu comment le Seigneur s'est manifesté. Alors ce soir, je dis, un adorateur, une adoratrice, quelle que soit la situation que tu traverses, qu'elle soit difficile, qu'elle soit pénible, sache que tu n'es pas seul dans cette situation. Tu n'es pas seul. L'éternel, Dieu lui-même est descendu dans la fournaise Adam. Il était avec Shaddak Abel. Il, il était avec eux dans cette épreuve-là. Et l'éternel est avec toi. L'éternel est avec toi. L'éternel est avec toi. Cette épreuve que tu traverses, ça ne va pas te tuer. L'éternel veut, veut, veut, veut démontrer sa gloire. C'est la raison pour laquelle il est avec toi. C'est parce qu'il est avec toi que tu n'es pas encore mort ou que tu n'es pas encore morte. Il est avec toi. Alors, oublie les difficultés. Oublie ce qui te fait mal. Oublie ce qui te rend triste. Et commence à louer l'éternel. Commence à louer l'éternel. Commence à louer l'éternel. Commence à louer l'éternel. Léa dit « cette fois-ci, je louerai l'éternel. » Quelqu'un peut dire « cette fois-ci, je louerai l'éternel. »« Cette fois-ci, les épreuves ou pas, je louerai l'éternel. »« Cette fois-ci, ce mois-ci, je louerai l'éternel. »« Ce mois ne sera pas comme les autres mois. » Où, où, où, les, où les difficultés m'ont envahi. Mais cette fois-ci, je louerai l'éternel. Cette fois-ci, je ne veux pas passer mon temps à, à murmurer sur mon sort. Cette fois-ci, je louerai l'éternel. Cette fois-ci, je serai le premier à faire monter ma louange vers le trône du Père. La Bible dit que depuis le temps du, de, de, de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. C'est forcer, donc cette fois-ci, quelle que soit la douleur, je vais forcer afin que l'Éternel entende ma louange. Dans les épreuves, dans la joie, je forcerai, je vais dévancer l'aurore afin que l'Éternel entende ma louange. Nous savons comment ça se passe. Lorsque l'Éternel agrée la louange, lorsque l'Éternel entend nos louanges, l'Éternel il, il, il, il est content d'accepter notre louange, comme lorsque eh, Noé à offrir un sacrifice à l'éternel. L'éternel, la Bible dit que l'éternel sentit une odeur agréable. Ce soit, quelle que soit la situation que tu traverses, dévance l'aurore. Avant même que la situation arrive, commence à louer l'éternel. Lorsque les épreuves arrivent, continue de louer l'éternel aux heures où tu avais l'habitude de louer l'Éternel. Continue de louer l'Éternel. Le diable envoie ces, ces, ces, ces, ces, ces, ces choses, ces futilités-là, pour t'empêcher d'être à ton poste pour t'empêcher d'être à ton poste. Parce qu'il sait qu'aux heures où tu as l'habitude de méditer, il vient avec la souffrance, il vient avec les difficultés de la vie, il vient avec, avec, avec les sujets des enfants des enfants qui te troublent, il vient avec la scolarité des enfants, il vient avec, avec, avec le loyer, il vient avec la, la perturbation. Mais ce temps-là, là où il vient, toi prends ce temps-là, ne te couche pas sur ton oreiller, prends ce temps-là pour élever le Seigneur. Prends ce temps-là pour glorifier l'éternel. Nous avons vu, lorsque Paul et Silas, ils ont mis l'éternel au premier rang, nous avons vu comment l'éternel, l'éternel s'est chargé de ses ennemis. La Bible dit que tout à coup, les chaînes de la prison se sont brisées, les portes se sont ouvertes. Voici, voici comment notre roi nous récompense. Quand on le loue, lorsqu'on le loue, nos ennemis se dispersent. Cette fois-ci, je louerai l'éternel. Cette fois ce mois-ci, je louerai l'éternel. Ce mois-ci, je louerai l'éternel. Je ne vais pas laisser mon mois, ce mois de novembre-là, entre les mains de l'ennemi. Non, cette fois-ci, la tristesse n'aura point... De place dans ma vie. Cette fois-ci, je louais l'éternel. Éternel pour toutes tes Mon âme béni, ton nom. Jésus, oh pour ton salut. Reçois ma reconnaissance. Éternel pour toutes tes œuvres. Mon âme bénit ton nom. Jésus, oh pour ton salut. Reçois ma reconnaissance. Reçois. Ma record naissance reçoit. Ma record naissance. Car en janvier, tu m'as béni. Février, tu m'as béni. En mars, tu m'as béni. En avril, tu m'as béni. Hey. En oh, mai, tu m'as béni, oh! En juin, tu m'as béni, et eh. j'ai août, septembre, octobre, novembre. Tu n'as cessé de te montrer ta fidélité dans ma vie, oh! Grâce à toi, et eh. ma vie a changé, oh! oh. oh. Grâce à toi, Fils de Dieu, ma vie a changé. Grâce à toi, Jésus, ma vie a changé. Grâce à toi, Adonai, ma vie a changé. Le péché que moi j'étais, oh, tu as changé ma vie. Ô oh Jésus, je ne cesserai, quelles que soient les difficultés, de louer ton Saint-Nom. Ô oh Jésus, je ne cesserai, quelles que soient les épreuves, de louer ton Saint-Nom. Ô oh Jésus, je ne cesserai, Quelles que soit la longueur de la nuit, de louer ton Saint-Nom. Et, qu'à ta fidélité, oh. Dura jamais. Et ton amour pour moi, Jésus, n'aura pas de fin. Il t'a plu de me garder. Il t'a plu de me sauver. Oh. Il t'a plu de me racheter. Oh. Il t'a plu de me laisser en vie. Les épreuves ne vont pas me tuer. Oh. Non, non, non, non, non, non. Eh, la souffrance ne va pas me tuer. Oh. Non, non, non, non. Tu vas tirer ta gloire dedans. Eh, grâce à toi. Ma vie a changé. Oh. Oh papa, et grâce à toi. Ma vie a changé. Oh. Quelle est cette situation qui va m'empêcher de te glorifier? Je ne vois pas. Quelle est cette situation qui va m'empêcher de t'adorer? je ne vois pas. Quelle est cette difficulté qui va m'empêcher de dévancer l'orage Je ne vois pas. Quelle est cette épée qui va m'empêcher de te louer? Je ne vois pas. Quelle est cette souffrance qui va m'empêcher de t'adorer Car grâce à toi, ma vie a changé, oh Jésus. Grâce à toi, ma vie a changé, oh. Je lève les mains en signe de victoire pour te dire merci. Je lève les mains aussi de reconnaissance pour te dire merci. Grâce à toi, Jésus, oh, ma vie a changé. Tu as porté mes souffrances. Tu t'es changé de mes douleurs. Oh Jésus, je ne cesserai de louer ton Saint-Nom. « Tu as porté mes souffrances, tu t'es chargé de mes douleurs. »« Voilà pourquoi, oh Jésus, je ne cesserai de louer ton saint nom car ta fidélité dure à jamais. »« Et ton amour pour moi, Jésus, n'aura pas de fin. » « Grâce à toi, Jésus, ma vie a changé. Grâce à toi, El Shaddai, ma vie a changé. Au stade où je suis arrivé, c'est grâce à toi et non grâce à un homme. Au stade où nous sommes arrivés sur cette plateforme, c'est grâce à toi et non grâce à un homme. » Au stade où nous sommes, c'est grâce à toi, et non grâce à quelqu'un, oh, yeah, ma vie a changé, je te rends grâce, oh, oh oh ma vie a changé, je te rends grâce, à toi ce toute la gloire, Jésus Oh, je te rends grâce à toi seul, ma reconnaissance, Jésus, oh, je te rends grâce pour tous tes bienfaits dans ma vie, je te rends grâce, tu mérites, tu mérites toute la gloire, je te rends grâce. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, je te rends grâce. Je te rends grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire je te rends grâce, Père Céleste? Je te rends grâce, Grand Frère Jésus. Je te rends grâce, Saint-Esprit. Hmm. Toi, qui es toujours prêt à nous conseiller lorsque nous voulons entreprendre quelque chose et que nous t'invitons. Tu es toujours prêt à nous donner de bons conseils. Et lorsque tu nous parles, nous voyons... Comment les choses, les choses marchent à merveille. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Saint-Esprit, merci... Pour les paroles de sagesse que tu nous donnes. Merci, car c'est toi qui, qui, qui, nous, qui nous permet de réfléchir d'abord... Avant de poser une action. Avant de faire quoi que ce soit. Nous voulons te dire merci. Saint-Esprit, nous te disons merci... Parce que c'est toi-même qui mets en nous le vouloir et le faire Te disons merci Parce que c'est toi-même qui nous donne l'inspiration C'est toi qui nous dit Qu'est-ce que le Père aime Quelle louange il aime Qu'est-ce qu'il veut ce soir Saint-Esprit Nous te disons merci Parce que tu es toujours prêt à nous conseiller La Bible dit que tu intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables. Toi qui connais le cœur de Dieu Merci Saint-Esprit Merci pour ta présence Tu es toujours avec nous Béni soit ton Saint-Nom. Merci de nous avoir conduits en ce soir vers le trône de la grâce. Parce que de nous-mêmes, ce n'était pas évident. Mais il t'a plu de nous faire grâce en ce soir. Grâce pour grâce. Tu nous as fait grâce. Ta grâce a abondé en ce soir. Et nous n'avons pas compté sur notre chair, sur notre propre force. Mais nous avons compté sur toi, Saint-Esprit. Sois honoré. Sois remercié, Saint-Esprit. Prends toute la place. Et même lorsque nous allons arrêter, tu demeures toujours avec nous, Saint-Esprit. Rappelle-nous ce que nous avons oublié. Toi-même, fais le programme de notre semaine, Saint-Esprit. Dirige, enlève, élimine tout ce qui ne doit pas être dans notre programme pour cette semaine qui arrive. Jette tout, Saint-Esprit. Jette tout, Saint-Esprit. Là où il y avait la tristesse dans le cœur d'un adorateur, enlève la tristesse. Et remplace cette tristesse par la joie au nom de Jésus Et que la semaine, cette semaine qui va passer Ne soit pas pareille à cette semaine qui arrive Au nom de Jésus Saint-Esprit, nous te disons merci Nous te laissons toute la place Toi qui vas t'occuper de nous pendant cette nuit Toi qui vas chasser les démons Toi qui vas chasser tous tout, tout les esprits impurs Qui rôdent autour des maisons, autour des familles Nous te disons merci Saint-Esprit Saint-Esprit, nous te disons merci, toi qui es le fondement de notre vie chrétienne. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'intelligence. Et que c'est par pas toi, Saint-Esprit, que les montagnes sont déplacées. Sur la base de ce qui est écrit à ton sujet, Saint-Esprit, déplace à toutes les montagnes qui ont la vie d'un adorateur ce soir. Déplace les montagnes, déplace les difficultés, déplace la douleur, déplace la souffrance, déplace la lourdeur, déplace à tout ce qui est, est, est, est montagne devant nos yeux. Déplace au nom de Jésus. Les prochains taillards à la balle, il qui est pour le bois à lui qui te parla bayando Koloba in kete yam Et lui qui te parla bayando Sakayana balaba koto yam Regede parla bayando Balaba de kete parlo o Regede kuruba anda Balaba sekete kete a. bo o Lui qui te kalabada balaba Sainte esprit Le prochain ta yada be kete Polo bo o Toi qui crées toutes choses. Lui kata yanda balaba Toi ke tome sur Marie. Lui prosa ta yada be kata palaba Ega ça t'a venu sur elle. pas la qui était pour le les braquants de ta a pu concevoir Jésus. Lui pas la baienne d'abord la tombe sur la vie de tout un chacun dans les maisons. pas la Nous voulons concevoir quelque chose de nouveau, quelque chose de bon, quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux comme Jésus. Regardez pas la d'abord la pour le mot sa cahier à la Saint-Esprit, toi qui as soutenu la grossesse de Marie jusqu'à terme, lui qui était pas la bayane balaba, balabar, soutient tous les projets les bons attaillants d'abécadé pour le bébé à que les adorateurs ont conçu lui qui était pas la bayane balaba balabaye qui était pour un lui que est pour le bâtiment à la bataille à toya il est que des copains il balabar donc au top et pour le il était polo le et que tous ces projets arrivent à terme, au nom de Jésus, pour Sataya Lorsque ces projets arriveront à terme, Saint-Esprit continue de nous guider. Continue de nous guider. Nous ne sommes pas fatigués de t'invoquer chaque soir. Nous ne sommes pas fatigués de te demander des conseils. Nous ne sommes pas fatigués. Devant toi, nous ne sommes pas grands. Devant toi, les brossants, nous n'avons pas fait d'études. Devant toi, nous ne maîtrisons rien. Devant toi, les brossants, il n'y a pas d'indépendance. Il ah, n'y a pas d'indépendance. Saint-Esprit, nous voulons dépendre de toi Prends la première place Prends la première place Saint-Esprit Prends la première place D'où Saint-Esprit Prends la première place La Bible dit que quand toi tu es là Il y a des fruits Il y a tes fruits La joie, l'amour Amène maintenant la joie dans les familles Là où il y avait la tristesse Enlève la tristesse, installe la joie Là où il y avait l'inquiétude Emmène la paix dans les cœurs Saint-Esprit Merci pour ta présence Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Inonde nos cœurs Inonde nos cœurs Saint-Esprit Inonde nos cœurs, en toi nous avons la paix, le bonheur, Saint-Esprit. Inonde nos cœurs, inonde nos cœurs. Saint esprit en toi nous avons en toi nous avons la paix la paix le bonheur Saint esprit esprit de force d'intelligence de révélation et de crainte de Dieu, Saint Esprit. En réalité, dans l'homme, oh oui, c'est Toi, souffle du Dieu vivant, Saint Esprit. Chez Saint Esprit, nous Te désirons dès aujourd'hui jusqu'à jamais, Saint. -Esprit. Esprit, nous voulons vivre la Pentecôte dès aujourd'hui jusqu'à jamais. Saint Esprit, oh oui, Esprit de Dieu, je voudrais devenir un torrent, un torrent dont les eaux couleront à jamais. Saint Esprit. Inonde mon cœur, fais de mon être, fais de mon être ta demeure. Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde, inonde mon cœur, oh, oh, fais de mon être ta demeure. Faible que je suis, je sais quoi demander, je voudrais devenir... Un torrent, pour moi, dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Et nous déclarons ce soir, Saint-Esprit, sois le maître de ma vie. Saint-Esprit, Sois mon conseiller. Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien. Saint-Esprit, sans toi, je n'ai point de connaissance. Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien faire. Saint-Esprit, sans toi, même l'offrande que je veux apporter à Dieu, sans toi, ne sera pas agréable. Saint-Esprit, toi qui connais la profondeur de Dieu... Toi qui connais ce que le Père aime, puisque moi je ne connais pas ce qu'il aime. Mais c'est toi en moi qui me permet de connaître ce que le Père aime, Saint-Esprit. Prends toute la place, prends toute la place en moi Saint-Esprit. Je me laisse guider par toi Saint-Esprit. Ce soir parle-moi, révèle-moi des, des, des choses, révèle-moi ce qui est caché. La Bible dit que c'est toi qui révèle les choses cachées révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi révèle-moi ce qui est caché révèle-moi ce qui concerne ma famille révèle-moi les sujets qui concernent ma famille révèle-moi des, des, des, des, des solutions révèle-moi les choses qui sont cachées révèle-moi ce qui ne va pas donne-moi des solutions Saint-Esprit donne-moi les stratégies pour faire ce que je dois faire. Donne-moi ce montre-moi ce que je dois faire. Dans mon ministère, montre-moi ce que je dois faire pour l'avancement de ton œuvre. Dis-moi ce que je dois faire. Saint-Esprit, prends toute la place ce mois de novembre, c'est toi ou rien. Ce mois de novembre, ce n'est pas un homme qui me dirige, ce n'est pas une femme qui me dirige, ce n'est pas l'argent qui me dirige, ce n'est pas le travail. Saint-Esprit, c'est toi qui diriges. Prends toute la place. Prends toute la place. Ce soir, je vais aller me coucher. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Je veux t'entendre. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles, Saint-Esprit. S'il y a des fautes en moi, enlève. S'il y a des fautes en moi, que le sang de Jésus efface. Mais ce soir... Je ne peux pas te laisser, je ne peux pas dormir comme ça sans que tu me parles. À minuit, passe. À minuit, parle-moi. À une, parle-moi. À deux heures, parle-moi. À trois heures, parle-moi. À quatre heures, parle-moi. À cinq heures, parle-moi. Que toute cette journée jusqu'à la journée de demain soit blindée. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi par des personnes. Parle-moi par des événements. Saint-Esprit, parle, parle. Je suis prêt, je suis disposé à t'écouter. Parle-moi, parle-moi, parle-moi Lorsque Samuel était en train de dormir Et qu'il en entend pas Il est allé vers vers, vers, vers, vers, son maître Son maître a dit, va te coucher Et lorsque la personne t'appelle encore Dis, parle, bah, j'écoute Saint-Esprit, oui, nous allons nous coucher Comme Samuel Parle, bah, nous te Parle, bah, nous te Souffre Souffle, un nouveau dans les oreilles d'un adorateur D'une adoratrice, nous te C'est ce que tu vas dire, c'est ce que nous allons faire Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. C'est en ton nom que nous avons commencé. C'est en ton nom que nous terminons. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Holy Spirit, You are welcome in this place. Holy Spirit, You are welcome in this place. Omnipotent Father, Mighty God, you are welcome in this place. Esprit de Dieu, sois le bienvenu dans ma maison. Esprit de Dieu, sois le bienvenu en cette nuit. Omnipotent Père, véritable conseiller. Sois le bienvenu dans ma famille, Esprit de Dieu. Sois le bienvenu dans mon salon, Esprit de Dieu. Sois le bienvenu dans ma chambre, Esprit de Dieu. Sois le bienvenu dans mon cœur, Esprit de Dieu. Sois le bienvenu dans tout mon être emmené pour ton Père, véritable conseiller, sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu dans mon cœur. Shalom, shalom, adorateur, adoratrice. Nous allons nous laisser, mais nous demeurons avec le Saint-Esprit. Et je sais que ce que nous, allons, nous, nous avons demandé Nous allons le voir cette nuit Le Seigneur va nous parler Le Saint-Esprit va nous donner des discussions Le Saint-Esprit va donner des stratégies à quelqu'un qui a besoin d'une stratégie Pour son entreprise Pour son ministère Le Saint-Esprit va nous parler Que le Saint-Esprit nous aide en ce soir Et que sa grâce demeure abondamment Sur nos vies Au nom de Jésus C'est au nom de Jésus que j'ai prié que le sang de Jésus couvre la vie de tous les adorateurs, de tous nos frères et soeurs, de, tout, de, de toutes les familles au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang qui nous couvre. Merci pour ton sang qui couvre le gouvernement. Merci pour ton sang qui couvre cette nation. Merci, nous appelons, là où il y avait l'insécurité dans notre nation, nous appelons la sécurité au nom de Jésus. Parce que c'est toi qui règnes Jésus. La sécurité, la sécurité à Corogo, la sécurité dans les frontières, la sécurité au nom de Jésus. Nous refusons l'insécurité, nous permettons uniquement les signes de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit en cette nuit au nom de Jésus. Nous refusons les coups de physique au nom de Jésus, les, les, les agressements dans les tassies, les chataillades à basquer pour haut des pères de famille qui n'ont pas la journée et qui travaillent la nuit pour pouvoir souvenir aux besoins de leurs enfants. Le était pour bon, et qui se font en, à, agresser à 2h du matin dans les Tassi le était pour là où on vole toutes les recettes nous interdisons tout cela au nom de Jésus Saint Esprit, nous te prions pour tous ces agresseurs-là au nom de Jésus qu'ils n'aient pas envie ce soir-là d'agresser quelqu'un et que le sang de Jésus les prosataya d'abriketepo les aveugles, au nom de Jésus nous refusons tous les agresseurs les agressements au nom de Jésus nous refusons les kidnappings. Tous tous ceux qui rentrent dans les familles Pour agresser des mères Des vieux, des vieilles, des jeunes filles Nous refusons cela au nom de Jésus Les poissons, les cambrioleurs Les pochants, nous refusons Les mauvaises nouvelles dans les journaux Nous refusons le malheur sur la croix du bois. Nous disons non Nous refusons le malheur dans nos quartiers Au nom de Jésus Chez nos voisins, nous refusons le vol Au nom de Jésus, les agressions Nous refusons les mauvaises nouvelles Nous, nous, nous, nous, nous, nous ne nous réveillons pas pas, de, demain, avec les mauvaises nouvelles, nous nous réveillons avec les bonnes nouvelles au nom de Jésus, car il est écrit, ce que vous avez lié sur la terre sera lié dans les cieux, nous lions tout ce qui ne vient pas de toi, cette nuit, au nom de Jésus, et nous permettons tout ce qui vient de toi, au nom de Jésus, que ton sang couvre tous les tassimètes qui vont travailler cette nuit, les broshatayanda oui, tu te souviens d'eux. Au nom de Jésus, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton sang qui parle plus que le sang d'Abel. Au nom de Jésus, la Bible dit que tu fais... Tu fais tomber la pluie sur les bons. Tu fais tomber aussi la pluie sur les méchants. Raison pour laquelle nous aussi, nous prions, éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, pour la vie de ceux qui sont bons. Nous prions aussi pour la vie de ceux qui, qui, qui ne sont pas bons, qui ne te connaissent pas. Seigneur, nous prions grâce pour toutes ces personnes. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient animistes. Éternel, ce sont tes créatures. Couvre-les au nom de Jésus. Qu'ils ne trouvent aucun malheur sur le chemin en cette nuit au nom de Jésus. Ce que, nous, ce que nous avons permis est permis dans les cieux. Ce que nous avons lié reste lié à jamais au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom, adorateur du Dieu vivant. Que Dieu nous bénisse. Amen.